Par rapport au Brésil, je pense que c'est plutôt le, le respect en, pour, le, pour les prochains. Pas seulement dans un sens qu'on respecte parce qu'on aime, mais parce qu'on a la liberté, on a l'expression, la, la nôtre et des autres, et, et on a besoin d'accepter, de, de d'être ouvert au dialogue, aux idées différentes, euh, qui qu'on ait pour ou contre, mais qui qui ça puisse aider à enrichir la en discussion, c'est une chose que qui manque un peu au Brésil. Je sais pas la liberté, comment pas comme pas comme l'essence d'être libre, mais dans un sens de de je sais pas attends je sais pas attends je pense que c'est manque qui c'est manque qu'il est au Brésil je pense que c'est manque qu'il est au Brésil c'est plutôt au niveau du dialogue des discussions qui par rapport on a une radicalité dans dans des discours et je dis pas seulement dans la politique mais dans toutes les sphères de, de la société ça veut pas dire que qu'en France ou soit l'Europe l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique qu'il y a des pays parfaits il n'y a pas de pays parfait mais c'est manque de des dialogues d'ouverture de, de liberté de, de, de pouvoir Discuter et, et accepter le, les opinions différentes, c'est ça qui mène la société. Si on pensait tous de la même façon, bon, on, on resterait dans une seule place, je pense. <rire> Donc, le Brésil, il y a des stéréotypes euh, très très forts, comme, comme tous les pays, mais Parfois, ce sont des stéréotypes qui, qui touchent euh, euh, une, une partie euh, profonde de la société qui, qui a besoin de changer, qui a besoin d'être discuté et rediscuté et euh, essayer de mettre en place euh, une chose qui est bonne pour le Brésil, pas pour, euh, pas pour un modèle. Euh, euh, l'Amérique du Nord, de l'Europe, un, un modèle que le Brésil puisse euh, lui-même lui -même construire. Et, Et on, on a de belles plages, on a de, de, de belles montagnes, on a, on a tout, on a de pierres, on a de l'or, on a tout, mais c'est le peuple qui fait le, le pays, je pense. Et... Et ces stéréotypes parfois qu'on a au Brésil de que de la musique, du carnaval, euh, on a un côté aussi un peu sombre d'un côté politique euh, et je dis pas seulement de la politique aujourd'hui du Brésil, mais d'une histoire euh, d'une histoire politique, une histoire de d'oppression de de, de censure. Et... le peuple est brésilien, il est, il est bien, il est heureux, il est... et... et parfois un, un peu trop éloigné. Pas un peu, mais beaucoup trop éloigné de sa propre réalité euh, qui est juste à côté de lui. Hein, en sortant de la maison, en sortant du travail, en prenant le métro, et il faut voir les choses, pas seulement les regarder, je pense. Oui, il me manque un peu, mais il y a des choses qui ne me manquent surtout pas. Euh, non, c'est pas. Non. Euh, oui, euh, il me manque, c'est sûr. Mes amis, euh, une partie de la famille, euh, les lieux que je connais, que je j'ai grandi, j'ai vécu, mais en même temps, j'aime ai, trop voyager euh, et pour moi c'est... je ne me vois pas seulement dans, dans un pays toute ma vie euh, Je sais pas, ça, ça me manque, mais en même temps je suis heureux d'être loin et pouvoir euh, regarder regarder. C'est bien d'être loin et aussi voir euh, les choses différemment euh, avec une vision que si j'étais encore là-bas ça serait, ça, serait ça serait pas de la même façon je pense. C'est pour ça qu'on qu qu change, on a le droit d'émigrer. Non, je pense pas. Euh, je, je veux faire euh, mon cycle d'études en France et continuer à travailler ici. Okay. Euh, le Brésil, il sera toujours là, toujours là-bas et pour le moment, j'aimerais que les personnes que j'aime, euh, qu'elles puissent venir ici, en France, <rire> plutôt que moi, revenir au Brésil dans ces moments. Oui, ouais, bien sûr. Oui, oui. Moi, à mon avis, ça vient pas tout d'un coup qui, je me réveille, je me dis je vais, je vais changer, je vais me déménager hein, pour la France. C'est une construction, je pense, que vient d'une culture aussi hein, cinématographique, hein, c'est sûr, euh, littéraire, euh, artistique. Et, et pas que la France, pas que, que l'Europe aussi, l'Amérique latine aussi, mais parfois je pense qu'ici en France, le cinéma se développe d'une façon différente d'autres pays qui à mon avis, c'est la, la, la bonne façon pour moi, chacun en a une. Et, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... La France a des, des choses qui, qui, je suis totalement pour, euh, qui, sont, qui sont nécessaires pour, un, pour développer un, un être euh, euh, bien, comment je peux dire, bien centré dans ce qu'il est, ce qui est aux alentours de lui. Et, et ça vient de la philosophie, vient de la politique, vient de, de toutes les sphères de la société, de, de la recherche. Et, mais c'est sûr que la, la, la, la, le, mon principe mon, de venir en France, c'était à cause du cinéma. Je suis là pour étudier le cinéma, pour travailler avec ça, pour, un, pour, pour Je pense qu'il n'y a pas de type brésilien. Euh, si tu vois une personne dans la rue, elle peut être brésilienne, n'importe quelle personne. Parce qu'on est, est un pays qui, qui a tout mélangé. Euh, et c'est ça qui fait aussi qu'on qu soit unique. Et il y a de, tous les types de gens. Il a, on ne peut pas dire qu'il y a un type de gens brésiliens ou brésiliennes nous sont, sont très différents et en même temps très, très proches d'une culture que, que le Brésil a, qu'on se compte seulement quand on sort et quand on voit ça de loin. Attends, je ne sais pas quoi dire. Ce qui représente le Brésil le plus, c'est son art. Euh, et je ne dis pas du tout l'art contemporain, mais, et pas que le cinéma, mais surtout la poésie, la littérature, la musique. Et on est, on est si différent et si grand qu'à qu mon avis, on... J'ai personne dans ma tête maintenant pour dire que cette personne elle représente le Brésil. Parce que, en fait, pour Osor Generad, c'est un écrivain. un poète. D'accord. Non, parce qu'il est déjà mort, c'est. C'est. Je sais pas. Je pense que. Je pense qu'il y a personne qui représente. Je pense que ce qui représente le Brésil, c'est. C'est. C'est l'amitié, c'est l'amitié, la... je sais pas, c'est une... une question que je sais pas, non, c'est pas l'amitié, je sais pas, on passe. D'accord, d'accord. Est-ce <rire> que euh, tous les villes au Brésil sont, sont un peu dangereuses, on ne peut pas dire que tu, tu vas sortir dans la rue et quelque chose de mal va se passer mais ce sont des choses qui se passent là bas qui ne se passent pas dans aucun autre pays qui sont ce sont des problèmes un, un des problèmes structurels les plus intenses et profondes que vient de l'inégalité du peuple euh, euh, vous avez une moitié qui est qui est riche et une autre moitié qui, qui est pauvre et est, je ne dis pas ça systématiquement que c'est moitié moitié il a la classe moyenne il a une personne super riche mais il a l'extrême pauvreté aussi mais c'est ces dangers vient de, de chacun a une réalité si différente au brésil que que tu ne peux pas savoir qu'est-ce que la personne à côté de, de toi passe euh, passe dans, dans, dans un sens si elle est en train de euh, mourir de faim ou si elle est en train de, de, de, de penser à... Je ne pense pas seulement au problème qu'ont qu les étudiants, mais même les Français euh, ouais. ou n'importe qui vient, c'est l'hébergement, je pense. Ouais qui c'est une chose que qu'à la fin de la journée euh, la seule chose que tu veux avoir un toi, en une maison qui tu te sens vraiment chez toi et je dis pas par rapport au mètre carré et, et, et où la maison se situe mais c'est ces problèmes de space qui qui je comprends parfaitement c'est je ne juge pas qui c'est une chose euh, voulu c'est pas personne ne veut ça mais je pense que cette surcharge de personnes et parfois 20-30 personnes 40 pour voir un appartement ça montre que on a on a un problème pour régler où tous ces gens vivent d'une façon très confortable avec une qualité de vie qui à côté il a une très bonne qualité de vie et du coup c'est pas une chose qui qu exclut l'autre c'est une chose que je pense qu'il qu faut régler par de nouveaux, de nouveaux bâtiments ou de je sais pas j'habite très bien maintenant j'ai eu des soucis pour chercher des apparts quand je suis arrivé comme tout le monde oui. je pense je vois je dis pas ah, oui, oui. oui, on est à deux, du coup ça c'est plus facile, mmh. je vais au cinéma, euh, je vais dans des parcs, dans des jardins, j'ai beaucoup de café, mmh. j'ai lit, j'ai mes balades pour la, dans la ville. Oui, parlé, je parle souvent avec eux, euh, surtout avec ma mère et ma grand-mère. à quoi Par message mmh. Mmh. Par vidéo, mais pas tous les jours. Je ne sais pas, deux fois par semaine. Je peux. les, les Brésil, c'est 5 heures de mois ici. Du coup, quand, quand je veux dormir à minuit, 1 heure du matin, au Brésil, les personnes sortent du travail. Et du coup, je ne vais pas attendre que tous les mois arrivent à la maison. Pour, bon, même mes amis, et parfois, quand je me réveille à 7 heures, au Brésil, c'est 2 heures du matin. Du coup, mes amis ne sont, sont pas encore en train de dormir. C'est un décalage très, très, très grand, en fait, d'horaires. Mais j'essaie je, souvent de parler avec mes amis, avec ma, quelques personnes de ma famille, mais, mais pas trop, juste pour qu'ils qu sachent que je suis bien. Et... Pour les deux, bien sûr. Un, pour le Brésil, que c'est mon pays, et deux, pour la France, que c'est le pays qui m'a très, très bien accueilli, je pense. J'ai aucune... aucun problème, j'ai eu... Tous les, tous les les obstacles que j'ai eus sont sont sont pas la France que les ont fait c'est c'est les mondes ouais, ouais. si je me déménageais pour São Paulo pour Rio ça serait la même chose ou pire parfois et et c'est ça j'ai ce que j'ai à dire c'est de vraiment remercier la France et les Français les Françaises de, de m'accueillir je sais pas c'est je sens que parfois dans, dans la cinémathèque, dans des cinémas, dans les, tous les milieux où on est du cinéma, euh, on, est, on est très proche des gens. On n'a pas ici en France, on n'a pas cette chose de, on a, on a un accueil très, euh, je ne peux, peux pas utiliser les mots chaleureux, mais un accueil très très amical, de, de recevoir, de parler, de, de discuter, d'être ouvert à il n'y a pas cette existence, je pense, euh, comme je vois, par exemple, aux États-Unis, ou je ne sais pas, je ne suis jamais allé, ouais. mais c'est un cinéma, c'est même les personnes qui sont américaines, ou, ou d'Amérique du Nord, ou n'importe dans, dans, où, d'où elles viennent. Euh, je sens qu'ici, en France, parfois, il y a une, une liaison avec le peuple. Je pense que tous les centres-villes euh, de Brésil ouais. hein, sont un peu comme ça, sont... Sont à la fois très ouverts et à la fois aussi euh, très fermés dans cette conception Et comme, comme en France. Mais il a de. Ici en France aussi, à Paris, il a des de, de gros problèmes avec de. De, de, de, tout le, de tout le LGBT, tout le. Tout le tout le monde, en fait, qui, qui parfois est harcelé dans la rue, qui... J'ai 22 ans, je viens de Brésil, euh, je te dis le cinéma, euh, à Paris 1. Non, pas de problème pour la langue, pour parler, pour comprendre. Euh, ça va. Hum, attends, c'est une question... C'est pas une question simple. Euh...